Bienvenue au module 1, de la 2D à la modélisation 3D. Ce module explique le passage conceptuel de la 2D à la 3D. On y aborde également l'apport de l'histoire de l'art et du développement du numérique. De plus, le potentiel pédagogique de la modélisation 3D, ainsi que des repères culturels qui peuvent y être associés, sont présentés. Ce module devrait permettre d'initier quiconque au concept de tridimensionnalité. L'histoire de l'art est riche et nous permet de mieux saisir l'évolution de la 2D à la 3D. Toute image bidimensionnelle, 2D, est conçue sur un plan. Un plan est une surface plane, comme un écran, une vitre, un tableau, qui s'étend sur deux dimensions, la hauteur et la largeur. Dans un plan, l'image 2D se repare à deux coordonnées X et Y. Géométriquement, on peut la comparer à une figure plane. L'image tridimensionnelle ou 3D quant à elle se différencie de la 2D par l'ajout d'une troisième dimension puisque celle-ci se repère à trois coordonnées, X, Y et Z. Les deux premières coordonnées sont celles du plan, la largeur X et la hauteur Y. La troisième, Z, correspond à la profondeur, laquelle permet alors de représenter à l'écran les images en trois dimensions. Géométriquement, on peut la comparer à un solide. Alors qu'un objet réel possède trois dimensions, un dessin n'en a que deux. La découverte de la possibilité de donner une illusion de tridimensionnalité dans une image 2D est relativement récente. Avant le 15e siècle, peu dessins ont été faits en fait de représenter le monde en trois dimensions à l'aide du dessin. Giotto et Duccio, des peintres italiens du 13e et 14e siècles ont commencé à explorer l'idée de profondeur et de volume dans leur art et sont reconnus pour avoir introduit le principe de perspective, une représentation en deux dimensions d'un objet en trois dimensions avec l'utilisation d'un point de fuite, soit l'endroit où convergent les lignes qui sont parallèles en réalité. Au fil des siècles, nos connaissances quant à l'utilisation de la perspective ont énormément évolué et comme on peut le constater en comparant une peinture de Giotto à une œuvre de Joe and Max, un artiste qui maîtrise l'art de la perspective pour créer des surfaces qui, lorsqu'on les regarde d'un certain point de vue, donnent une illusion de tridimensionnalité. Le développement de l'ordinateur a favorisé la simulation de la tridimensionnalité par la création de nouveaux outils. C'est en 1963 que Ivan Sutherland a créé Sketchpad, la première interface graphique considérée comme précurseur au logiciel de conception assisté par un ordinateur. Avec ce programme, Sutherland a été un des pionniers de la modélisation 3D, de la simulation visuelle et de l'interface graphique, permettant notamment à l'utilisateur de contrôler aisément les propriétés géométriques d'un dessin. La venue de ce logiciel a ouvert de nouvelles possibilités non seulement en art, mais aussi dans d'autres domaines, comme la médecine, l'aéronautique ou l'architecture. Alors qu'un dessin peut donner une illusion de tridimensionnalité, la modélisation en 3D se rapproche du travail de construction de la pièce physique. En effet, dans l'environnement 2D, le dessin capture les informations physiques nécessaires à la création de la pièce. L'approche de modélisation de solide, en revanche, considère le dessin comme l'un des divers modes d'utilisation du modèle créé. Ainsi, les logiciels de modélisation 3D se basent essentiellement sur la manipulation des formes de base. Et ces formes de base utilisées peuvent être des cubes, des sphères ou des cônes. On parle alors de modeleurs surfaciques, à l'inverse des modeleurs polygonaux. L'utilisateur peut en ajouter ou en enlever à volonté. Le logiciel propose généralement un ensemble d'outils qui permettent de modeler les formes de base afin d'obtenir des formes plus complexes, comme une voiture ou un personnage. Ces outils de modélisation peuvent être de simples transformations géométriques et de la géométrie de construction de solides ou peuvent réaliser des transformations plus complexes permettant de modifier des morceaux, de la forme, de les découper ou de les tordre dans tous les sens. Les logiciels de modélisation 3D peuvent intervenir sur d'autres attributs, comme la texture de l'objet, sa couleur, la manière dont il interagit avec la lumière, etc. La modélisation 3D est utilisée dans de nombreux secteurs d'activités divertissement, santé, mécanique, construction, alimentation, aérospatiale, etc. Cette diversité en fait un des moyens de favoriser une approche orientante. Cette approche qui valorise l'intégration par le personnel enseignant d'éléments d'information et d'orientation dans les programmes disciplinaires, à la de mise en situation de référence tirée du monde du travail ou encore d'approches pédagogiques favorisant le développement de l'identité. Il est en effet possible d'intégrer des repères culturels susceptibles d'intéresser l'élève à l'enseignement de la modélisation 3D afin de favoriser la création de sens envers les apprentissages et d'enrichissement des connaissances. De concert avec l'élève, l'enseignant peut choisir le repère culturel qui lui semble le mieux approprié à la tâche demandée. Par exemple, la modélisation d'un personnage en 3D peut être intégrée à une exploration de l'univers des jeux vidéo pour ensuite en apprendre au sujet du métier de producteur de jeux vidéo, de cinématographe, de maison de publicité de... et de marketing, ou d'artiste numérique. La modélisation en 3D, lorsqu'intégrée à une situation complexe, a le potentiel d'inférer des compétences disciplinaires et transversales, de favoriser l'acquisition de connaissances et d'encourager la créativité. Relativement au développement des compétences, l'élève appelé à faire de la modélisation 3D à l'aide d'un ordinateur doit démontrer par exemple qu'il est capable d'interagir dans un environnement informatique, de produire des documents informatisés et d'adopter des comportements éthiques, critiques et sécuritaires. Également, les logiciels de modélisation étant pour la plupart intuitifs, les compétences en informatique ne sont pas suscitées et développées au détriment d'autres telles que celles du domaine des mathématiques. Par exemple, l'élève peut être appelé à développer la capacité à créer, en respectant des contraintes, de résoudre un problème significatif ou d'appliquer plusieurs notions mathématiques dans un contexte nouveau. Les savoirs associés, quant à eux, sont nombreux et sont traités en profondeur dans les autoformations du récit portant sur les logiciels de modélisation. De manière non exhaustive, on peut toutefois en énumérer quelques-uns, soit la représentation spatiale sur un système de coordonnées à trois axes, les modes d'affichage et de travail, etc. Quant à la créativité, l'élève engagé dans cette démarche est amené à mettre en œuvre sa pensée créatrice. Lorsqu'il modélise des objets tridimensionnels ou qu'il prépare une scène, il crée un monde virtuel qui reflète sa propre vision d'un monde réel ou imaginaire. Tous et toutes doivent être appelés à contribuer à stimuler la créativité et à rendre les élèves actifs dans leurs apprentissages. Concevoir la créativité comme état d'esprit est incontournable, parce que cela nous invite à ne pas nous limiter aux outils qui peuvent, on le sait bien, devenir désuets à un certain moment.